C'était ça le travail de ma passion. Il nous a quitté le 3 mai, je suis sûr qu'il est très content de vous voir aujourd'hui. Euh, il a un œil sur l'Opéreton 2019. Et donc je voudrais qu'on lui apporte un petit hommage, à, lui accordant une petite minute d'applaudissement Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis sur le l'Opéreton 11 km. Bon c'est à la cool hein. pas de dossard, pas de chrono. C'est pour la bonne cause, le téléton. Donc voilà, quand as tant qu'à faire, autant courir utile, les amis. Allez, on va voir ce que ça donne, ce petit parcours de 11 km avec des amis. Bon, je suis avec les messieurs des serre Comment ça va Bien. Ouais Vous faites ça tout le temps Ouais. Tous les ans. Tous les ans Ouais. Et là, qu'est-ce que vous avez réservé comme petit parcours euh, bah, 11 km qui va euh, euh, sur euh, plein euh, de la mode féodale, euh, bah, tout autour de l'opérette. quoi. De la boue de, Ah oui, de la boue, de Lolo et... <rire> Des côtes <rire> Des côtes, euh, ouais. On en chier, quoi. J'espère. <rire> quoi. Ah, voilà. Allez, amusez-vous bien. Vous aussi. Go! T'as pas l'air Comment on dit, Victor? Oh oh! Laisse-moi oh se croire! Regarde! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit le ménage en blanc! J'ai ripé, comme on dit! Hey, check! On est arrivé On est arrivé Ah, la ligne elle est là Un, deux Et voilà